Bonjour à toi cher spectateur, chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret, bah, je dois avouer que j'aime plutôt bien le style d'Emmanuel Mouret. Je suis pas toujours impacté par la manière avec laquelle il a tendance de créer des récits qui sont souvent atypiques, et surtout dans leur manière d'être composé au niveau des dialogues et au niveau des relations entre les personnages, qui sont souvent gérés de manière très anachronique, mais j'aime bien son style, et je dois avouer que ce duo de tête d'affiche m'intriguer énormément. Donc tout ça, ça a suffi à me donner envie de voir le métrage. Le résumé pour faire simple, Simon est un homme plutôt heureux, même s'il semble avoir l'impression que sa vie est un peu trop tranquille. Charlotte est une femme célibataire, assumant sa vie simple avec son fils. Les deux vont entretenir une relation qui va les emmener à partager beaucoup de petites choses. Alors, le film est très surprenant, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit construit de cette manière-là, mais clairement, je pense qu'il est bon de le préciser d'entrée de jeu, c'est intéressant de voir les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, avant de voir Chronique d'une liaison passagère. Parce que je pense profondément que même si les deux films ne sont pas reliés, si ce n'est par un acteur, eh ben je trouve qu'ils ont une bonne manière d'être complémentaires. Parce que Chronique d'une liaison passagère, on va dire, continue le personnage qu'avait McCain dans Les choses qu'on dit les choses qu'on fait, même s'il est traité ici de manière beaucoup plus pathétique et presque touchante dans son côté pathétique, et je trouve surtout que la gestion des relations amoureuses et la manière avec laquelle sont traitées les romances, euh, la passion, le sexe, tout, toutes ces choses-là qui ont parfois tendance à être traitées au sein du cinéma français de manière assez grossière et assez maladroite, sont ici traitées avec beaucoup de poésie, beaucoup de justesse, et donnent-lui un moment de cinéma qui, certes, est beaucoup moins intéressant que les choses qu'on dit que les choses qu'on fait, qui était vraiment, lui, pour le coup, une belle surprise et que j'avais adoré, mais ici, il ne faut pas se voir la face, Chronique d'une liaison passagère est beaucoup plus anecdotique, que ce soit dans sa manière de gérer les personnages, dans la manière de gérer le récit, dans la manière de construire leur évolution. C'est beaucoup plus classique, mais ça fonctionne. Encore une fois parce que Mouret a ce style, ce geste, cette passion à la fois pour la romance mais également pour le jeu qu'il peut y avoir entre les personnages qui fait qu'on s'attache finalement à ce récit, qui fait qu'on se laisse embarquer par les petites péripéties que vont vivre ces personnages, par le côté très anecdotique finalement de leur relation mais pour autant jamais oubliable. Et c'est dans cette partie-là finalement que le cinéaste arrive à se complaire, arrive à donner lieu à un petit moment de cinéma qui je trouve est extrêmement émouvant, pas toujours parfait pas toujours complètement aussi drôle qu'il ne le souhaiterait mais qui réussit à nous toucher, à nous embarquer et c'est ça surtout que j'ai envie de retenir. Les moments de romance comiques peuvent rapidement sonner comme très classiques, comme très simples s'ils ne sont pas parfaitement maîtrisés par un auteur comprenant ce qu'il souhaite mettre en relief que ce soit par le biais de ses personnages, par le biais de son humour ou par le biais de son aspect romantique. Emmanuel Mouret semble chercher dans la pure continuité de sa précédente œuvre à mettre en scène le rapport entre deux êtres qui ne devraient rien avoir en commun mais qui vont pourtant partager un moment particulier ensemble pour une œuvre comique et romantique certes extrêmement simple mais qui parvient dans sa simplicité à sonner comme drôle et touchante. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Emmanuel Mouret et par Pierre Giraud. Ce scénario est, est simple. Et simple pour la simple et bonne raison qu'il mise avant tout sur une forme structurelle de récit qui peut presque perturber le spectateur. En gros, on va passer de date en date, de manière parfois très éparse. C'est-à-dire qu'on va être capable de rester un bon moment sur un premier rendez-vous, puis peut-être ensuite le deuxième rendez-vous, de le passer de manière très anecdotique. Et tout est construit en fonction de dates pour vraiment bien structurer la relation et pour surtout faire en sorte que le spectateur comprenne bien que c'est vraiment quelque chose qui va fluctuer en fonction de ce que les personnages sont en train de vivre, de ressentir, et surtout de désirer par rapport à l'autre. Parce que du coup, derrière, le profond questionnement qu'il y a de la part des deux scénaristes, c'est à la fois la question du désir et de la passion, parce qu'on est sur une liaison qui est supposée être interdite, par un adultère, par le fait que ça soit quelque chose de très impulsif, par le fait que ça soit interdit. Et c'est tous ces petits éléments-là qui font qu'on s'attache quand même à ces personnages parce que même si on comprend très rapidement que ce qu'ils font n'est pas forcément très bien par rapport à leur femme, par rapport à leur entourage, par rapport à la manière avec laquelle ils peuvent se regarder derrière, et eh ben mine de rien, le fait qu'on ait un vrai affect par rapport justement à ces nombreux questionnements qu'on va avoir en tant que spectateur, et eh ben ça fait qu'en tant que spectateur, justement, on est très impacté par ce récit, parce que soit on va se poser des questions, soit on va être très touché par leur histoire, soit on va avoir envie de voir jusqu'où ça va, soit on va être amusé par les nombreuses péripéties, parce que je ne vous révèle pas, mais dans la manière avec laquelle le deuxième acte est géré, il y a de nombreux retournements qui sont souvent aussi bizarres que très drôles et presque lunaires, qui donnent vraiment de joli petits moments de cinéma et qui font qu'en tant que spectateur encore une fois on est très impacté par tout ce qui se passe même si pour autant on est dans cette veine de les choses qu'on dit, les choses qu'on fait c'est à dire qu'on sait que ce qu'ils font n'est pas très bien que potentiellement ça va mener à une grosse remise en question à la fois de ces héros mais également de leur entourage et pour autant on trouve ça mignon. Giraud et Mouret veulent amener au cœur de ce duo romantique un profond questionnement autour de la simple idée de la réciprocité dans une aventure romanesque, donnant lieu à un moment d'écriture sonnant avant tout comme une évasion poétique et évocatrice entre deux héros atypiques et émouvants. Bien sûr, cette simplicité d'écriture qui se ressent dès le début de l'œuvre donne tout de même lieu à quelques scènes surprenantes qui, comme évoqué avant, gagnent en impact par le biais de ce travail des dialogues qui surprend, qui touche, qui émeut et qui donne lieu à un peu plus qu'à un simple moment de drôlerie ou de romantisme pouvant sonner comme trop classique pour le spectateur. En termes de mise en scène, c'est là en fait que Emmanuel Mouret patine un petit peu plus je trouve parce que il y a encore une fois cette force d'impact par le biais de ces mouvements de caméra, par le biais de cette gestion finalement de l'espace, par le biais aussi de laisser les acteurs prendre beaucoup de place à l'écran, parce que indéniablement, que ce soit par la structure des dialogues, que ce soit par le jeu des personnages, que ce soit par les nombreuses situations qui oscillent entre comédie et romantisme, il y a vraiment un jeu très impactant entre ce que vivent les personnages, ce qu'ils ressentent, et ce que Mouret veut mettre en relief. Mais je trouve qu'il y a un gros problème de rythme. Et c'est paradoxal, parce que bizarrement, les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, qui duraient plus de deux heures, était beaucoup plus intense en termes de rythme et beaucoup plus juste dans la manière de gérer finalement les différents relationnels entre les personnages. Et je trouve qu'ici, c'est long, alors que ça dure qu'une heure quarante. Mais c'est beaucoup plus long. Peut-être par cette forme très anecdotique de passer de date en date qui donne cette impression que peut-être le temps s'étire, parce qu'on arrive à bien segmenter finalement leurs relations et à se dire c'est un premier chapitre, un deuxième, un troisième. C'est peut-être juste ça qui fait qu'en tant que spectateur, on a l'impression que le temps passe lentement. Pour autant, derrière, il y a quand même du dynamisme. C'est ce que je disais, par le biais des acteurs, par le biais des dialogues, par le biais des relations, par le biais des jeux entre comédie et romantisme, encore une fois, c est, c est, il y a un rythme, il y a une vraie intensité qui se construit. Mais je trouve que Mouret a plus de mal à rendre ça dynamique, et à faire en sorte qu'il y ait une vraie énergie qui se dégage du tout. Et pour autant, ça reste très impactant. Ça reste très touchant, ça reste plutôt beau. Et c'est ça en fait qui réussit à donner de l'intensité à un film qui, par sa mise en scène, pourrait sonner comme un peu plan-plan. Dans la poésie de ces petites brèves romantiques, Mouret parvient à capter une forme de romantisme que l'on n'a pas tant que cela l'habitude de voir au sein du cinéma, ne donnant pas vraiment lieu à une petite évasion romantique de la part de Charlotte et Simon, mais une forme de lyrisme inhérent au style du cinéaste. Bien sûr, cela a ses limites et ses répétitions, bien sûr, surtout au vu de ce que le cinéaste cherche à donner comme fond et comme contexte à tout ce qui se déroule devant nous, soit la plupart du temps simplement une romance très passagère qui peut clairement laisser de marbre, mais au fil de son avancée et de sa compréhension de ses personnages, cela gagne en intensité, en impact et en forme. Alors en termes de casting pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Alors moi j'ai surtout envie de ressortir Maxence Tual qui je trouve est un acteur qui a beaucoup de talent, qui ici a vraiment un rôle hyper anecdotique, voire limite tertiaire, mais qu'on peut peut-être retenir. Il y a Stéphane Mercourol qui est pas trop mal mais qui alors lui est, qui est quasi en arrière-plan. Euh, dans le rôle plus secondaire de Georgia Scalier, j'ai trouvé que vraiment elle, elle était elle est très belle, elle arrive à porter un personnage qui est très atypique, de manière très joviale et très joyeuse. Sandrine Kiberlin est vraiment excellente, je la trouve lumineuse et radieuse tout du long du film. Mais j'ai envie de retenir un autre acteur qui je trouve est encore une fois flamboyant, démontre qu'il interprète à merveille de nombreux personnages de manière diverse et variée, et qu'ici, s'il est dans la pure veine des choses qu'on dit et des choses qu'on fait, il est plus doux, plus beau et plus attachant. Vincent McCain en impose de bout en bout, sonnant comme la continuité de son personnage dans le précédent métrage de Mouret, mais apportant également un petit quelque chose de plus, une tendresse et une sympathie évidentes. Au bout du compte, Chronique d'une liaison passagère est un film assez attachant. Je dirais pas qu'il est parfait, loin de là, je trouve qu'il a quand même pas mal de maladresse, notamment en termes de rythme, mais encore une fois il y a cette poésie, ce lyrisme et cet anachronisme assez surprenant de la part d'Emmanuel Mouret de construire un film de manière complètement atypique. Et c'est ça en fait qui donne son charme à ce long métrage. Qui fait qu'il est moins intéressant que les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Mais ça c'est peut-être par la structure et les relationnels qui sont entretenus en de, entre les différents personnages. Mais pour autant, c'est un joli petit moment de cinéma. Qui plus est porté par un trio d'acteurs vraiment époustouflant Où Vincent McCain ressort un petit peu plus que les autres. Mais ouais, chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un joli petit moment de cinéma. A plus